Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Euh, bienvenue de deuxième épisode de Dobby Dobby Smackdown. Mon nom c'est Stéphane Marc euh, parce que euh, c'est le règlement contre entre Batis Christian contre Batista. On écoute Teddy Long. Il a dit bonsoir SmackDown, euh, il parle poliment, c'est normal. Ray Mysterio contre Jack Swagger. C'est pas tout Picchu contre Drew McIntyre, ok. <coughs> Christian va défendre son titre. De champion du monde poids lourd, euh, Christian contre Patistas dans Mini Event. Le match en cage. Gardez bien le sourire, Teddy Long. Alors là, euh, je suis très ravi d'être venu. Euh, pour jusqu'ici euh, euh, ben je sais pas le retour de l'autor taker euh, euh, pour euh, on verra bien la semaine prochaine et euh, vous votez euh, pour euh, la, euh, qui ce sera le gagnant le royal rumble Et, euh, le Royal Rumble euh, 2011, soit Triple H, soit CM Punk, soit Chris Jericho, ou soit euh, le Thor Taker. Choisis votre choix qui ce sera le gagnant le Royal Rumble. Ce, c'est pas de ce dimanche-là, c'est ce, dimanche ce dimanche après, les copains. un écossais euh, contre le géant euh, moi je pour euh, le big show euh, il gagne le tombé euh, c'est pour gagner le tombé parce que c'est normal euh, utilise utiliser chausselem euh, et KO point j'espère euh, ça va être du est plus gâteau c'est parti Commence fort le big Show, mais non. Oh là là, là. Le a passé par-dessus la troisième corde. Le coup point. Il connaît la technique. Non, c'est raté. Le tombé. 1. Hein? Ouh. J'ai cru. Euh, euh, il a volé match. Pris-nuit. Pour Durma King. T'ailleurs. pas de choc euh. et ben non c'est raté n'a peur de rien le big show. allez efface le bien vu le coupier ça c'est bon travail pour euh, L'athlète magnifique au monde, le big show. Il a marché dessus. Ça, c'est très loyal. Lève-toi. Bien vu, Big Show. Non. Alors là. Alors là, c'est pour bon, elle, intéressant. ce sera le challenger numéro 1 de titre intercontinental contre Dove le Royal Rumble. Ça c'est le coup 1. Allez le coup de boule de Zizou. Alors là, il se marche dessus. Je l'aime. On peut couper. ça au coin? Non. Oulala. Là là. Comme il sac que de bonnes d'éther. C'est contré. Oh, dommage. C'est contré. Point. Ils se écossais ou oh, maquine tout à l'heure à la a ah, bien vu contrée bien vu big show à ah non pas ça non, non là c'est pas comme ça Break. Allez, disqualification. Non, il faut pas abandonner euh, Big Jamais la vie. Allez. Allez. De des coups de poing pour la tête encore une fois ah, non pourquoi il se vole le match le tombé 1 2 Ah, il se vole le match le sadibo drew mckin taylor il se vole le match ça je suis pas d'accord ouais je peux refaire encore une fois j'ai pas le choix, du tout, c'est pour le big show, c'est pour tomber, ça me saoule, j'ai déjà mal à la gorge. N'oublie pas c'est Marche ou pour le Big Show euh, pour euh, qualifier pour Roy Royal Rumble euh, 2010 ou 2011, Je dis pas n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi. C'est parti les copains. boule de zizi allez force oh, forcément pour le big show le coup -pied et le coup point dans la face il se crase comme une, une sac vulgaire Ponue d'éther. Allez. Bien vu chaud. Ah le coup pied pour euh, le Big show. Oh le coup de fesse. Chauf. Ah le spire, euh, pardon. Ça au point. au point. Non. Oh, il, il se prête comme une vulgaire vieille chaussette. Est contré par euh, le Big Show, le coup de boule de zizou, il se crase comme d'habitude, le tomber vite, l'arbitre, 1, 2 et 3, victoire de Big Show, euh, ça commence fort pour euh, l'athlète magnifique au monde. Euh. Là, quasiment euh, rien à dire. Alors là, je ne ferai pas dire. Et Lulu li libère de la WWE, ils sont très ravis. Allez, Justin Robert, il est là de féliciter. Il est motivé de Ryan Rumble 2000, euh, je sais plus exactement. Il a dit euh, et il serait devenu champion du monde euh, contre Batista de voler la vedette. Moi, ça me fait plaisir, euh, Big il, il Il a dit de politesse que je souhaitais bonne chance à Christian. Allez, ça qui tout exactement. On va voir immédiatement. Oh, je suis Oh, Et Vicky Guerrero. Ouais, il, il a battu du jeune Morrison et, et, et Ken, euh, euh, Vicky Guerrero, il est là de féliciter. Euh, on va voir la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il fait Il s'embrasse sur la bouche Oh, c'est beau l'amour. Ouais, dos, ziggler, euh, bof, euh, ben, n'oublie pas, euh, c'est ça, Vicky Guerrero, c'est ça, doudoua Christophe Ajus. On passe autre chose, euh, le match, euh, euh, tout m'est attendu, euh, très mystérieux, va affronter deux, deux américains américains, Jack Swagger. L'ancien champion du monde poids lourd. Euh, Très mystérieux. Et là, il faut absolument chercher euh, euh, de trouver la faille, accompagné de Sir Michael Cole, du, à compagnie du, accompagné de Michael Cole, ça moqueur euh, Michael Cole, hein. c'était insultant, ennuyeux égoïste, dégoûtante et euh, décevant et euh, arrogant. Voilà, c'est tout. Un ouais, il va utiliser 619 ça c'est certain. J'espère bien pour Ray Mysterio. Bien vu, Ray, Ray. Allez. Bien vu, le tomber simplement hein. il faut qu'on finisse euh, vrai non mais pas suffisant alors là jack swagger c'est euh, un égoïste allez euh, dites moi en commentaire euh, qui ce sera ré Mysterio ou jack swagger euh, euh, Dites-moi en commentaire. Ouais, ouais, ouais. Bien vu. <rire> Jack Fogger a passé par-dessus la troisième corde. Il est chaud comme la braise. Très mystérieux, non pas suffisant. Il faut pas abandonner, non. Allez, résiste. Allez, bien vu. Allez, coupez-pied. Ouais, bien vu, joli. Euh, pour RR. Non. Allez. Oh alors là. C'est contré, c'est bien. On se moque pas des malheurs des adversaires. Le, euh, Jack Fogger et Michael Cole. Allez. Qu'est-ce que tu vas faire Non Ouh, bien vu. Ah, deux coups de dans le dos. Allez. Point... Coup... Oh, non, pas exactement ça. Allez. Très mystérieux à passer par-dessus la troisième corde. Allez. Non. Allez. Allez, le coup de pied est... Résiste. Allez. au mon L'américain, américaine. Qu'est-ce qu'il fait? Américain, américain, Jack Fogger. Allez. Oh C'est mauvais. Allez, bien vu. Alors, qui se sort Et là, il euh, n'y a pas intervention illicite ou... Je sais pas. On va voir euh, pour... Euh, pour intervention illicite de Michael Cole ou... Je sais pas. <coughs> On verra bien... Euh... La semaine prochaine. Victoire pour euh, Rémy mystérieux. Ça, c'est très bon. De, de l'oblou. Comme au oh, oh, Lucille Embrasse-moi. Alors là, franchement, ça fait... Ça, ça fait hyper mal euh, euh, de l'oblo de pied dans le parti intime. On va voir. Euh, ce sera le match suivant. Euh, euh, pour la semaine prochaine. Euh, pour la semaine prochaine, pardon. Juste après le Royal Rumble. C'est le combat triple menace, mes copains. Qui ce sera le... Qui ce sera euh, le challenger numéro 1, le titre intercontinental ce dimanche, le Royal Rumble. Ken, il a perdu contre Dove Ziggler la semaine dernière. Allez. Euh, Dites-moi en commentaire euh, pour euh, des pronostics, soit Kofi Kiston, soit Ken, ou soit Cody Rose. Alors là, hein, Cody Rose, euh, Ken et Kofi Kiston, c'est pour, moi je suis pour Kofi Kiston, euh, euh, parce que euh, c'est un bon catcher. Euh, euh, j'ai adoré Kofi euh, Kiston. Alors là, euh, si Kofi Kane gagne, ce sera le challenger numéro 1, le titre... Euh, le titre euh, ah le titre intercontinental contre Doug Ziggler. C'est le combat triple menace. Alors là, Kingston euh, était en smackdown. Et Jade Gaspard était à roue. Alors là... Euh, je dois rester vigilant pour la part de... De, de Kofi. Le tombé L'intervention euh, pour Cody Rose. Alors là... Euh, tomber intervient la bonne intervention pour Kofi euh, Kiston le coup de pied le coup de point pour euh, pour être challenger qui ce sera être challenger numéro un, on va savoir ça c'est bon travail pour Kofi Kiston Oui. Ouh. <rire> Alors là, je... ils sont faits exprès. On n'a pas le temps de boucle broc. Le pied. SOS. Non, c'est Robrek. Ah, je pas le temps pour euh... Euh, pour régler euh, euh, pas de disqualification pas de décompte à l'extérieur le tomber de Robek euh. ouais j'ai oublié sans Robek sans disqualification sans décompte à l'extérieur allez et là il n'est pas content Ken euh, et il est complètement enragé retomber l'intervention pour que du rose non non non non ouf c'est manqué tout va bien <coughs> Dans le dos, mais qu'est-ce qu'il fait encore Non. <coughs> allez, allez, Kofi. Ah non, non, non. Ça c'est pas beau pour avoir. Qu'en a passé par-dessous d'atroces de des cordes alors là le tomber pas ce soir, pas ce soir ouf allez, le coup point. Euh, euh, le tomber la traversée pour coffee c'est bien bien vu allez, allez. arrête le Voici. Grosse rose. Non! Interviens! Non, ouf! Ça, c'est bon travail. Non, non, non, non, non, j'ai peur! Alors là, euh, je sais pas, c'est moins qu'on peut se dire. C'est contré pour Kofi euh, Kisten. N'oublie pas, c'est le match en cage entre Challenger <coughs> numéro 1 Christian contre l'animal Batista, le champion du monde poids lourd. Le coup de pied. Attention. Je coupe pas, encore une fois. Non. Le pied. Voilà. <rire> encore une fois. Qu'est-ce qu'il va faire Bienvenue. Allez. Il, faut pas. Et, ah il, il a fort oublié cette parole non non non non non non non non non non non non le tomber. Ah, l'intervention, Non. Ouf. Allez. Alors voilà, ce n'est pas bon signe pour le euh, euh, <coughs> Kofikistan. Allez, dépêche. Ah, l'intervention. Merci. Merci, Kofi. Grâce à toi. C'est euh, euh, bien intervenu. c'est le mot peut dire alors là non non non oh, non non non non allez Allez, Kofi. Bien vu. Voici, so boum, brotte. Non, non, non, non, non, non, non. On passe ce soir Allez Non Non, non, non, non, pas ce soir c'est faux du tout <coughs> non pas ça allez Qu'elle n'a passé par-dessus la troisième corde. Non non non non. Allez. Non, c'est pas ça. Bien vu. Oh, non Ouf, merci, non. allez, lève-toi, c'est bien, allez, ce qui fait ah ah simplement deux simplement deux Allez Mais qu'est-ce que tu fais, Kofi Interviens Voilà oh, l'intervention, c'est bien Allez, boum, branque Allez Bien vu. Ah, Cody a passé par-dessus la troisième corde. S.O.S. S.O.S. De tomber. Okay, break. Non, c'est Robek. Ça c'est. Il va pas bien, il va réussir. Allez, j'espère beaucoup. Il n'a pas l'air de connaître Kofi. Euh, Allez. tomber un hein? oh, l'intervention pour Ken non mais qu'est ce qu'on a contre du rose et là de tomber, dépêche, un, simplement un intervention, pour Ken. Non. L'intervention. Allez. Ah, dommage. C'est dommage pour Kofi. Euh, Allez. Ah dommage euh, Kena a passé par dessus la troisième corde ah. Il relève bien Euh, c'est pour euh, des comptes à l'extérieur, c'est ça? Allez, dépêche. Bientôt ce sera la semaine prochaine, pardon. Allez. Autorisé Allez, allez Kofi Allez n'arrive pas à trouver la solution. Il est un petit peu de chaos. Allez, utilisez. Euh... Allez, c'est l'occasion de tomber. Ah, hein? l'intervention pour Cody Rose. Ah, C'est contré. Il faut attendre de trouver un plan. Euh, après tout va bien pour euh, Kistan ah. Ouais bien vu. Il va du mal à se remettre. Allez, allez, bim. Non, qu'est-ce que Pff. Kofi Kiston a passé par-dessus la troisième corde. Par, euh, Kofi Kiston, le Ghana Bien vu tomber ah. L'intervention pour Cody road Termine-moi ça Allez poule broc Allez Allez, mais qu'est-ce qu'il fait Ah, d'accord. Allez, il n'est pas. C'est un héros, oui, d'accord, mais. Ah. Alors là... Allez Allez Couteau dans le ring non, pas ce soir. Je vais respirer à bon coup. Euh, coffee is Vas-y. Ouais, bien vu, bien vu, Kofi. Allez, Retour dans le ring. Pourquoi il... Bien vu Kofi euh, Kiston, pardon. Non, non, non. Alors là, ce se sera le challenger numéro 1. Je comprends ses noms. Tous ceux qui non, Kofi a passé par-dessus la troisième de la corde. Allez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 alors là euh... allez et là euh, pas peur de cadeau pour les croissants ouais. non ils saignent ils saignent Kofutistan. allez la punition c'est maintenant. C'est pas Non, non, non, non, non. C'est pas bon. Non, non, non, pas comme ça. Pas comme ça. Non, qu'est-ce qu'il fait? Là, franchement, t'es un petit peu fatigué. Allez. Alors là, je ne sais plus exactement. alors là, n'oublie pas ah, c'est pas vrai ça alors là bien vu De menace ça est trop compliqué Ouh Double Blo, ah ça c'est si double blow. retour dans le ring ah oh, c'est pas possible ça ah oh, allez Allez, fous-moi le camp dans le ring. J'en ai pas un live. En, en, en. Oh, dur dur. Allez, retour dans le ring. N'en parle plus. De tomber. Boum, point. Allez. Non, mais Ah, les coffres, c'est ça n'a pas été par-dessus la trousse les coffres. Voilà. Voilà. Boom rock. un euro stéphane mais depuis, depuis quand ça s'arrête tomber intervention pour Kofi Kiston non non non non non pas comme ça Interviens. Merci. Allez. Ah, L'intervention pour Cody Rhodes. Ouf. Ouf. Cody a passé par-dessus la troisième corde. Alors là... Allez, lève-toi, allez Bien vu. SOS, SOS. Le tomber vite. L'arbitre. 1, 2 et 3. Oh. Victoire pour euh, Kofi Kiston. Oh, bah, dis donc, ça va être long. Hein. Le combat triple menace. Euh, sans déconner moment ou jamais, pour euh, le match en cage, en acier, dans main event, c'est ma pour euh, Christian, pour venger Edge, il va affronter devenir nouveau champion du monde poids lourd, <coughs> pas question pour euh, ce Christian il se prépare c'est pour Échauffer. Allez, sois prudent pour euh, le machin cajonacier, Je croise les dos aussi euh, pour euh, Christian. Allez. Voici son pensée, son pote, son ami, alors là. Alors là, il, Christian, il n'a pas dit de son dernier mot. Voici le champion du monde poids lourd, l'animal, Batista. Là, ça rigole plus entre le titre poids lourd. La guerre est commencée, les copains. Alors là... Allez, euh, dites-moi en commentaire. Euh, le pronostic, ce sera soit christian soit euh, l'animal patista le titre euh, du monde poids lourd alors là pas de pitié pour les croissants J'espère qu'il va prouver Christian, soit Baptista ou soit Christian. Euh, la tête jaune, c'est bien. C'est parti dans mini event. Ah, C'est parti. Il va venger euh, Comment il s'appelle? Edge. Alors là, il fait, il est chaud comme la braise. Allez. Ça commence pas le Capitaine Charisma Christian. Alors là, allez, c'est pas beau à voir, c'est pas beau à voir. Allez. Toi tout touché pour euh, Batista, qu'est-ce qu'il fait? Bienvenue. Alors là, il, il n'a peur de rien, Christian. Allez, allez, et là, aucune chance pour euh, Christian. Qu'est-ce croit qu oh. de les années 2000 ou quoi? J'aime bien les années 2000. Vous voyez, qu'est-ce que je voulais dire? Allez, le coup point pour euh, l'animal. moins qu'on la semaine prochaine Randy Orton va affronter c'est un punk pour les membres de la Nixus alors là ouh. Alors là, c'est moi qu'on peut se dire. Allez, une claque. Ah. Bien vu. Allez. Et il a dit: Viens voir par ici. Ah. La victoire pour euh, pour euh, Batista, mais toujours champion du monde poids lourd. Euh. Batista mais Christian est blessé aussi euh, contre combat sangs mais c'est pas de bol pour euh, euh, pour euh, Christian alors là c'est dur pour pour eux bon on se retrouve euh, demain la suite pour euh, épisode Euro même heure même endroit pour la suite euh, au prochain numéro, parce que c'est mon dernier mot, parce que je vous le dis, à demain et à très vite.